Et tu passes dans ma vidéo. Salut. On dit bonjour. Et eh, oh et eh, oh et eh, oh et eh. Hey, vous allez bien Et aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Hey merde Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu les gars. Je suis très contente de filmer aujourd'hui. Vous m'avez beaucoup, beaucoup manqué. En fait, ça fait un mois que j'ai pas filmé. J'ai filmé des vidéos au mois d'août que je n'ai pas mises en ligne. Mais bon, ça, je vais tout vous expliquer maintenant. Enfin bref, il est 17h16 C'est pour ça que la luminosité est un petit peu euh, Voilà voilà Je suis désolée, c'est pas très joli comme luminosité Genre je suis blanche et puis derrière c'est bilon, C'est tout noir, c'est l'heure de mon Crumback sur Youtube les gars Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu bah, pourquoi vous m'avez pas vu pendant un mois Enfin où j'ai pas vu, euh, fait de vidéo Face cam comme ça, euh, comment s'est passée ma rentrée Globalement je vais pas trop trop vous saouler Avec ça non plus, et puis bah que, comment ça va se passer Cette année sur la chaîne, cette nouvelle Année scolaire, et puis évidemment pourquoi j'ai boob sur sur mes épaules Écoutez, j'espère que ça va vous plaît. C'est parti boob dab oh, Look at my dab. Oh, oh. Donc je vous présente boob Que vous avez déjà vu dans la dernière vidéo Donc c'était la vidéo que j'ai faite avec mes potes Pour mon anniversaire Je vous fais tous des gros bisous parce que merci pour cette vidéo Genre j'ai pleurais de rire devant vous m'avez tué, vous m'avez tué Enfin bon, dorénavant il fera partie De mon décor de vidéo Voilà, donc euh, Boob Boob le robot qui est tout mignon Et puis bah voilà, merci beaucoup Enfin, je suis également accompagnée de Daïka euh, C'est le chien de ma voisine Que je garde du coup bah, le samedi euh, Voilà, c'est très intéressant, tout le monde s'en fout mais c'est pas grave Daïka, tu viens dire bonjour Ok, <rire> c'est pas grave Vous savez que je suis une fille organisée alors j'ai tout noté ici, j'ai même colorié parce que je m'ennuyais et euh, du coup bah j'ai colorié même mes notes. C'est cool hein Oui oui oui C'est parti les gars <rire> D'abord les raisons de mon absence. C'était volontaire si vous voulez, c'est pas genre je repoussais l'échéance de mettre une vidéo où j'avais la flemme ou quoi. C'est vraiment c'était volontaire de me prendre des vraies vacances que pendant un mois je ne ferais ni de montage... Euh, ni de tournage normalement, voilà, de, je, je ne ferai rien de, rien de tout ça. Enfin, je ne ferai rien par rapport à YouTube pour vraiment me prendre des vraies vacances. D'ailleurs, mon mois d'août, j'ai profité un max. C'était trop bien. Lou, je te fais des gros bisous d'ailleurs parce que hein, ton retour de Monaco, on s'en souvient toutes, n'est-ce pas Voilà, j'avais vraiment décidé de ne pas faire de vidéo J'aurais dû vous prévenir. Voilà, je suis désolée. J'aurais dû vous le dire sur euh, YouTube. J'aurais dû vous le dire sur Instagram. Je crois que je vous l'ai dit sur Snapchat. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je ne suis même pas sûre de ça. Je de place dans ma carte ça Il faut maintenant la La la la la la la la tu ronfles. Donc j'ai été dans le rush après, en plus de la rentrée, donc j'ai pas trop eu. क... Eu, ni pris le temps de vous faire une vidéo face cam c'est pour ça que vous avez vu bah, deux vidéos, euh, merci Daika, stop to rumple ok Deux dernières vidéos que vous avez vues sur ma chaîne c'était des vidéos en rapport avec mon anniversaire claro que si, sí. bon je vais parler un petit peu plus fort pour essayer de couvrir le bruit des ronflements de Daika, merci ce chien est tout petit mais il fait un bruit énorme, c'est incroyable du coup là je suis non mais tu te fous de moi là en ce qui concerne ma rentrée des classes, deux jours après mon anniversaire, autant vous dire que la reprise a été un petit peu compliquée. Globalement, je suis dans une classe où j'ai quand même pas mal de gens que j'avais déjà l'année dernière, euh, avec pas mal de gens que j'aime bien aussi. J'ai un emploi du temps de merde, voilà écoutez, autant vous dire que euh, les 4h d'SES le mercredi les 3 heures de maths le mercredi Taika elle s'en fout, elle bouge même pas l'oreille un grand merci à vous tous de vous être tous abonnés et n'hésitez pas à partager la chaîne, à, à partager et encore à partager et évidemment à vous abonner pour essayer de faire monter, monter ce, petit, ce petit taux d'abonnés. En ce qui concerne la chaîne on va rester sur un rythme de publication de une vidéo par semaine, ça restera le dimanche mais euh, cette année en fait j'ai envie d'en faire plus mais bon j'ai le bac donc euh, voilà on verra comment je m'organise. Il y en aura normalement au moins une par semaine, si j'arrive j'en mettrai deux selon les semaines. Voilà selon euh, bah, la motivation que j'ai, le temps que je peux me libérer Voilà je veux dire bon faut pas non plus oublier que je suis youtubeuse Ce qui veut dire que j'ai une vie de dingue voilà Je pense que on peut le dire voilà c'est plus tabou maintenant On fait des partenariats, des placements de produits, on <rire> a une vie de dingue On vous rend tous jaloux et évidemment <rire> on est beau comme des dieux voilà c'est Voilà et euh, on est humble aussi et très modeste je me demandais par exemple si j'allais pas faire euh, des, des tests de personnalité en vidéo, ça peut être marrant. Des astuces à tester. Euh, ce... Je trouve ça assez. F... Ta gueule J'ai aussi prévu de faire une vidéo j'ouvre au Snap prochainement. Donc en fait j'avais dit que je vais tourner le week-end dernier sur Snap, sauf que et ben comme d'habitude j'ai pas eu le temps. Voilà, plein de choses en même temps. C'est soit je fous rien de ma vie, soit je fais plein de choses en même temps. Du coup je non. Il... OK? Bref, donc n'hésitez pas à me joindre, à me joindre bien sûr à net, tu peux me joindre au 0450 N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat Comme ça vous pouvez m'envoyer des snaps photos, des vidéos, comme vous voulez Des petites questions, des petits messages On y va à fond ma gueule Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée Donc j'espère bah, que ça vous a plu de revoir ma petite tête J'aurais peut-être dû tourner un peu plus tôt Parce que là il est 5h30, la lumière est juste En tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Snapchat Et abonnez-vous à ma chaîne Youtube surtout si ce n'est pas encore fait Moi du coup je vous fais d'énormes bisous Et puis je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Mouah Bisous <rire> On dirait trop euh, l'origine de la revanche des ex mmh.